l'école il faut pas faire caca sur ses camarades de classe non pourquoi pas un petit concours de paix au cdi pour rigoler mais il ne faut pas harceler ses copains et copines ne pas les enfermer dans le casier du lycée parce que ça rentre pas en fait c'est <rire> trop petit